Bonjour, aujourd'hui on va regarder ce qui dit différencie print de return. Alors, pour faire ça on va faire quelques manips, on va commencer à utiliser euh, l'environnement interactif qui se caractérise par euh, le prompt avec les trois signes supérieurs. Hein. Donc par exemple si je fais 10 plus 5, boum, ça m'affiche 15. Je peux par exemple aussi utiliser la fonction max, et puis si je lui donne euh, si je lui donne 10 et 5. Voilà, si je fais entrer j'obtiens euh, également euh, j'obtiens 10, voilà le maximum entre euh, 10 et 5 alors euh, donc ici on est dans un environnement donc interactif donc on appelle ça repl donc le r c'est pour read donc euh, cet environnement il lit notre expression le e c'est pour evaluation il évalue cette expression donc il fait un calcul 10 et 5 ça fait 15 et le print c'est pour afficher donc il nous affiche le résultat et le L, c'est pour loop, on recommence. Donc une fois qu'il a fini, il revient euh, proposer l'invite de commande pour euh, avoir un, un autre calcul à effectuer. Alors, si on se place dans un script et qu'on met deux instructions, deux instructions, là, voilà, toc, toc, donc voilà. C'est exactement la même chose. Et là, si on exécute ce script, il se passe quelque chose de différent, c'est qu'on n'a aucun euh, résultat d'affiché. Parce que là, on est dans un script normal, et si on veut afficher quelque chose, il faut utiliser la fonction donc, prédéfinie de Python, cette fonction qui s'appelle print, elle nous permet d'afficher un résultat. Donc on va dire, je veux afficher, je veux voir le résultat de 10 plus 5, et euh, je veux également voir le résultat, du maximum de 10 et 5. Et là, quand je fais un run, j'obtiens bien 10 et 15. Donc dans un programme, euh, quand on veut avoir un résultat, quand on veut afficher un résultat, on utilise donc euh, le print. Alors maintenant, on va voir un, une autre situation, c'est euh, avec le mot-clé return. Donc euh, le mot-clé return, hein, c'est un mot-clé euh, du langage Python euh, qui n'a de sens que dans une, une fonction. Donc on va se définir une fonction qu'on va appeler sum. Et cette fonction somme, on va faire un truc simple, hein, on va recevoir deux arguments, deux paramètres, A et B, et euh, on va calculer la somme de ces deux euh, paramètres. Donc S, la somme, elle est égale à plus B, et là on va utiliser notre fameux mot-clé return, S, pour donner une, une valeur euh, à la fonction euh, somme. Alors ensuite, euh, si j'utilise cette fonction, donc il faut que je l'appelle, donc je vais faire résultat égal. Somme par exemple de 10 et de 5. Et après, si je veux avoir un résultat, il va falloir que je fasse un print pour afficher ce résultat. Donc, une fois que je suis là, si j'exécute euh, mon, mon script, j'obtiens le résultat 15. Donc, c'est le print ici qui permet d'afficher la valeur 15. La valeur 15, elle est obtenue comment bah, C'est le contenu de la variable résultat qui a été obtenu donc euh, lorsqu'on a fait un appel à la fonction somme et la, le return a, a retourné le résultat. Alors on voit par exemple que si on commente le print ici et qu'on réexécute le programme, on n'obtient plus de résultat. Alors après, il y, y a un souci qui arrive souvent, c'est la confusion entre le print et le return, parce que quand on est face à ce code, on peut se dire, ouais, mais finalement, on peut faire un truc bien plus rapide. Ici, on va utiliser print directement. Voilà. Donc, quand je fais le calcul de ce calcul-là, quand je fais cet appel-là, excusez-moi, donc quand je fais cet appel, bah ben là, je vais avoir directement mon résultat qui est affiché. Donc là, je vais dire, voilà, super. Je vais obtenir, donc là, on exécute pour vérifier, donc j'obtiens bien mon affichage directement. Donc là, on peut se dire, bah ben voilà, finalement, euh, le return, ça sert pas à grand-chose, il suffit de faire directement un print pour avoir euh, le résultat. Alors, ça se trouve, cette définition, elle est, elle est parfaite, mais euh, ça dépend de ce qu'on cherche à faire. Donc, quel est le besoin À quoi sert notre fonction somme Si notre fonction somme sert à afficher le résultat de la somme de ces deux, euh, ces deux paramètres, ça fonctionne bien, c'est parfait. Par contre, si notre fonction somme, c'est juste de calculer la somme... Bah, cette définition de fonction elle est fausse parce que là on ne fait pas un calcul de somme on calcule et en plus on affiche donc on fait deux choses d'accord alors l'intérêt de faire ce genre de choses est finalement ici de faire donc là si je fais ça j'ai pas d'affichage hein, donc de, de devoir faire un print pour afficher le résultat donc là voilà donc là ma fonction somme c'est une autre définition où on retourne le résultat et on l'affichera avec un print. Ben, L'intérêt de ça, c'est qu'on va par exemple pouvoir faire des calculs avec euh, ce résultat euh, qui est donné ici. Par exemple, si je dis que mon résultat il est égal à donc somme de 10,5, rien n'empêche par exemple de faire une autre opération, par exemple résultat, je crois je lui ajoute un, admettons, et ensuite je fais mon print. Et quand je vais faire fonctionner mon programme, je vais obtenir l'affichage final du résultat, donc c'est ce que je cherche à faire, et qui est la somme de 10 et 15 auquel je rajoute 1. C'est-à-dire que ma fonction somme, quand je l'ai appelée ici, elle m'a fait qu'une seule chose, c'est faire le calcul, et pas faire le print. Donc ça va me permettre de l'utiliser une ou plusieurs fois, et quand j'aurai envie, en tant que concepteur de fonction, d'afficher le résultat. Alors, en résumé, donc, Print, c'est une fonction de Python qui permet d'afficher euh, donc euh, à l'écran, hein, donc dans le, dans le terminal, euh, ses arguments. Donc, euh, elle les évalue et elle les affiche. Return, c'est un mot-clé du langage Python. Ça permet de préciser la valeur retournée par une fonction, donc la valeur de la fonction. Alors, en règle générale, dans une définition de fonction, on n'utilise jamais print. Sauf si c'est l'objectif de la fonction. Par exemple, je dis voilà, il faut créer une fonction qui affiche 10 fois euh, coucou. Eh ben là, on va utiliser euh, la fonction print dans la définition de fonction. Euh, voilà. Donc ça, c'est important. Et une dernière chose, parce que c'est ça qui a introduit de la confusion, c'est qu'en mode interactif, donc euh, quand on est en REPL, là, le P, ça veut dire print. Ça veut dire qu'on a un affichage qui est fait, automatiquement, implicitement, sans rien nous demander. Et ça, c'est une vraie différence avec le fait d'avoir et d'utiliser une fonction euh, dans un script Python, hein, donc quand on l'interprète, s'il n'y a pas de print, rien n'est affiché. Donc, voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.